Déjà médaille en 2012, d'ailleurs, seule médaille olympique gabonaise dans l'histoire de la compétition, Anthony Obama aborde ses 32e Jeux, plus ou moins en confiance. Au dernier championnat d'Afrique de taekwondo, Obama a fini sur le podium. Désormais, son objectif est de faire mieux qu'en 2012 pour faire retentir la Concorde à Tokyo. Sarah Myriam Mazouz aborde cette compétition après, selon ses mots, une année supplémentaire difficile sur le plan physique, émotionnel et psychologique. Pour autant, la seule représentante du judo classée parmi les 14 meilleurs judokas mondiaux des moins de 78 kg veut se donner les moyens de briller. Le spécialiste du 200 mètres, Guy Manganga Gora, ne compétira pas dans sa discipline de prédilection, mais plutôt dans les règne de le 100 mètres. Pour lui, ces Jeux Olympiques doivent être un moment de plaisir et non de pression. Ainsi, sa seule ambition s'inscrit en quelques mots bonne technique de course, bon chrono. Limpali, Adam et Aya représenteront le pays en âge libre. Si pour Adam l'objectif est clairement le record du Gabon, sa sœur estime qu'ils devront affronter des nageurs mieux entraînés et plus expérimentés qu'eux. Mais qu'importe pour le Gabon, les cinq ambassadeurs sont en mission à Tokyo. Le président de la République gabonaise Ali Bongo Ndimba a tenu à encourager la délégation présente à Tokyo. L'objectif est clair, honorer le drapeau et rendre le Gabon fier.